Bonjour à tous, on a Morgane qui va participer en tant qu'intervenante au Sommet virtuel Solopreneur 2020. Et oui, Morgane qui va nous parler de comment créer et fédérer une communauté sur Internet. Morgane est business coach, créatrice d'événements et auteur du livre Entreprendre au féminin. Elle est formatrice euh, et euh, elle a beaucoup de choses à nous apporter. Donc Morgane, pourquoi les gens doivent s'inscrire au Sommet et venir assister à ta masterclass Yes, et eh bien déjà euh, Lingen, merci beaucoup de me recevoir dans ce sommet virtuel 2020 solopreneur. je suis super contente d'être là, déjà parce que Lingen il a fait un choix, il a sélectionné des experts sur différents domaines avec des conférences qui sont vraiment intéressantes pour vous que vous soyez débutant ou pas parce que même quand on n'est pas débutant bah c'est bien d'avoir des rappels sur certaines choses et puis particulièrement ma conférence il faut surtout pas la rater <rire> parce que là vous allez avoir du très très très lourd parce que on va parler de comment créer et fédérer une communauté et créer une fédérer une communauté ça va vous permettre vraiment de vendre d'être visible euh, d'avoir plus de clients et tout ça on en parle pendant une heure à peu près euh, dans la conférence que vous allez retrouver euh, au sommet yes génial merci Morgane inscrivez-vous et c'est un plaisir de t'avoir durant ce sommet Merci Lingen